Pour cet effet, je vous ai concocté un petit tour avec des cartes. Une carte est sélectionnée par un spectateur. Imaginons le 8 de trèfle. La carte est replacée dans le jeu. Je vous redonne l'occasion de la mémoriser. Le 8 de trèfle. Très bien. Cette carte est glissée maintenant sur la table avec le restant du jeu. Bien à vue. Très bien. Je me propose à mon tour de sélectionner une carte. Et, je vous la montre bien évidemment, ça sera pour moi le 7 de pique. 7 de pique que je vais glisser de suite dans mon étui. Bien à vu. Maintenant, regardez. Je vais simplement égaliser les cartes. Je vais même couper le jeu afin de bien perdre la carte du spectateur. Revenons en arrière. Le spectateur a choisi une carte qui a été perdue dans le jeu. Le magicien lui-même a choisi une carte qui a été placée dans l'aiguille. Je me propose maintenant à retrouver la carte du spectateur d'une manière très magique. Vous êtes prêts Alors, localisation. Non. C'est pas aussi facile que ça. Mais vous allez voir. Vous êtes prêts 2, 3. Une carte vient de sortir du milieu du jeu. Et pas n'importe quelle carte. Car la carte, c'est. Et eh ben c'est la carte. Ah, il y a un truc là. C'était censé être votre. Ah je commence à comprendre. Si ça c'est ma carte qui était censée être là, donc ici nous avons. Une carte oui mais ah votre carte votre carte est désormais dans les voilà pour la première routine que je vous propose dans un instant je vous propose une deuxième routine de John Bannon à tout de suite bonjour à tous ben, je suis très heureux de vous retrouver euh, je vais vous proposer donner un truc très simple euh, un petit tour de carte qui est très sympathique alors je vais m'amuser de suite à faire des petites choses comme un tas ici un tas là un tas là, puis ouais le dernier je vais le laisser là voilà ça fait pas des paquets très unitants mais pas de souci quatre paquets le premier euh, le premier il a quoi le premier il a ah bah tiens tenez un as, c'est pas grand. Un as, j'aime bien moi les as, pas vous euh, Ce que je vais faire... Je vais le perdre... Ici on a quoi Ah bah un, un autre as, c'est bien, c'est sympa. Oh bah Yulio. C'est mon jour de chance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah bah tiens, c'est marrant, on pourrait faire un truc de genre... Euh, tiens, je vais perdre les, les as. Euh, ouais, tiens, je vais mettre ça dessus. voilà ouais, c'est pas Ouais, c'est pas mal. Tiens, je vais, je vais le perdre aussi. T'as rien Il y a un celui-là. Il bah, n'y a pas d'as. Il hein. n'y a que. Ouais, la avec... ouais, cœur. Moi, c'est pas mal aussi. Hein. Je m vais m'en répertorcer perdre aussi là, de cœur. Bon, ici, il n'y a pas d'as. Euh, ici, Il euh... n'y a pas d'as non plus. Bon, non, regardez. Non, il n'y a pas d'as. Les As ont été perdus, mais ils sont ni dessus, ni dessous. Ah oui, je sais, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, là, ça va beaucoup mieux, car désormais, on se retrouve maintenant, désormais, avec 4 As. Ça sent bien. Allez, pour terminer, je vous propose un tour exceptionnel. Un tour, un fameux classique de la magie, les As Invisibles. Avec l'As de pique, l'As de cœur, l'As de trèfle, et enfin l'As de carreau. Pour cet effet, je vais vous... Montrer la manière qu'utilisent les tricheurs dans le casino pour cacher les cartes. Et oui, il y a une manière, simplement la mettons dans la main. Le problème c'est que, que ce n'est pas naturel et, en, et de plus ça se voit. Et si c'est mal tenu, la carte tombe. Vous comprenez pourquoi les magiciens, eux, quant à eux, ont une méthode bien plus magique. Et surtout, invisible. Si. Ils prennent la carte, euh, véritablement. L'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, ils peuvent montrer les, les deux côtés. Vous voyez Et quand ça devient naturel, ils peuvent même écarter les doigts. Ce qui fait la différence avec le tricheur, c'est qu'au moment de déposer les cartes, ça se voit réellement. Ça vous a plu vous voulez en avoir encore un peu plus Regardez, deux âges d'un côté. Je me propose de le refaire, mais cette fois-ci un peu plus lentement. La carte est reprise dans le jeu. Vous voyez, comme ceci. Voilà Là, on peut ouvrir les mains, vous montrer des deux côtés. C'est au moment de déposer que ça se voit. Vous avez compris L'As de pique est la carte la plus difficile parce qu'en son centre, le signe est beaucoup plus grand. Eh bien, ce n'est pas grave. Car dans un instant, grâce au jeu de cartes, nous allons faire un exploit. Ici, je me retrouve avec l'As de cœur, l'As de trèfle et enfin l'As de carreau. Je bien Regardez, je mets le jeu ici. face vers vous. Je prends mon dernier as. Je le passe à travers le jeu. Aussitôt passé, aussitôt transformé. Ici, maintenant, le 2 de trèfle. Si nous regardons, il n'y a plus de traces de l'as. Et pourtant, rappelez-vous, sur la table, désormais se trouvent 4 cartes, et pas n'importe lesquelles. L'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de pique, et enfin, l'as de carreau. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt, au revoir mes amis.